Moi je m'appelle donc Arnaud Fradin, je suis guitariste et chanteur. Moi bon, Je joue de la musique noire américaine je joue du blues, de la soul, du funk. Et puis j'ai appris tout seul, en, plutôt à l'oreille, donc je euh, un musicien autodidacte. Ma première guitare, euh, je pense que c'était une petite guitare nylon. Euh. Je crois que j'ai même mis des cordes acier dessus, rapidement. Mais j'aimais bien parce qu'il y avait déjà un son assez c'est pour le coup. Bon, après avec le temps, j'ai pu m'acquérir des instruments un peu mieux, mais bon, euh, j'ai pas eu tant de guitare que ça finalement. <rire> Le groupe le plus connu de, dans lequel je joue c'est Malted Milk, qui existe depuis une vingtaine d'années. Important dans le projet que je, je fais, qui est autour du blues traditionnel, Roots Combo reste un groupe passé route où on veut justement faire un groupe vraiment acoustique. Quand les gens écoutent le concert, c'est comme si on jouait devant la personne en fait. Recréer cette vraiment cette ambiance, et moi c'est ce qui me tient à cœur quand je fais Roots Combo. Je ne vois pas le répertoire uniquement avec un dobro. J'aime bien, mais pour moi ça fait partie d'une palette de sons et qui est super, mais c'est bien d'en avoir plusieurs. Et je trouve que la folk, c'est quand même un instrument qui est, que je trouve génial, parce que c'est d'orchestre qui suffit à lui-même en fait. Pour moi, c'est plus un instrument avec lequel je m'exprime, parce que le blues reste une musique vivante, dans le sens où... Tu t'accapares un peu le langage et puis euh, tu fais un peu ce que tu arrives à faire et puis aussi euh, tu, tu développes ton propre langage à travers euh, tes propres phrases, à travers ce langage là. Quoi. Je, je vois ça un peu comme ça maintenant. Il y a peu de notes mais avec peu de notes tu peux exprimer plein de choses d'une manière très simple. C'est ce que j'ai toujours aimé dans, dans la guitare blues et à faire sonner la guitare et comprendre comment ça fonctionne. Quoi. Je joue en open de sol, en open de ré, beaucoup. On joue en open beaucoup le d'as pour la voix, mais aussi parce que des fois euh, jouer plus aigu avec le capot, même en open, c'est top. Enfin, je joue un peu une tunique, un, un peu roots, tu peux écouter certains artistes qui jouent en open qui font des trucs hallucinants. Et pour moi le blues il est hypnotique en fait, c'est ça que tu dois, tu dois transmettre, ou tu, tu dois arriver à comprendre, C'est que c'est ce côté hypnotique. Moi je suis pas forcément l'habitude de jouer sur les, des formats drain out, comme ça. Là je suis accordé un open de dos quoi. Et du coup je pourrais jouer des heures parce que ça me fait kiffer, tu c'est trop bien. Là quoi, quand je rejoue sur les instruments comme ça, ça me donne envie de me, me reprendre une petite, un format comme ça, euh, plus large et justement avoir d'autres sonorités. C'est vrai que les, -les martines on est plus dans un truc euh, plutôt justement à son luxueux quoi enfin la belle tri du des super bois mais c'est vrai que c'est hallucinant enfin, là, là, là j'ai vraiment l'impression d'entendre ouais toute la palette euh... non c'est super grave Du bah, de quoi je me suis habitué là hein, vite fait <rire> je me suis habitué à la parleur avec un instrument que j'ai qui correspond un peu à ce dont j'ai besoin parce que c'est des guitares qui sont plus réduites dans le spectre mais en même temps quand même du bas enfin c'est assez précis et c'est vrai que c'est super guitare même sonorisée sont super intéressant en fait en acoustique je joue quasiment que aux doigts quoi. je joue très peu au médiator Les doigts sur les sur les cordes quelque chose de plus doux et même sonorisé Finalement, je trouve que ça sonne plus large. Et euh, je trouve que c'est ce qui donne vraiment ce, ce son-là. Euh, mais dans la sonorité, effectivement, sur bas sur les basses, je trouve que c'est. Tout euh, de suite, t'as quelque chose de profond, quoi. Et sur les graves, quoi. Ouais, vraiment le, le jeu au doigt, je trouve. Enfin, je, en tout cas, c'est ce qui me correspond le mieux en acoustique. Et la parleur, euh, je trouve que c'est bien et aussi intéressant parce que quand je joue en groupe avec la contrebasse. Tout de suite, naturellement, sans mixer, en fait, tu as tout de suite un truc qui, qui transperce. Moi, je trouve que c'est des bonnes guitares euh, agréables à jouer, ouais. Je suis revenu à l'acoustique en fait, il y a on va dire 7-8 ans où je suis revenu un peu plus sérieusement sur le blues traditionnel. Mais quand j'ai repris mon instrument à ce moment-là, j'ai pas, j'ai eu un déclic aussi, mais par rapport au chant, c'est la même chose. J'ai développé cette curiosité de dire « Attends, je, je joue le morceau cool, et je mets mon casque, je mets un micro, ça donne quoi en fait ?» Je me suis aperçu que c'était vachement mieux quand je me posais et que je jouais tranquille en fait. J'ai fait beaucoup d'essais de, de avec moins de micro, c'est-à-dire des fois pas pa mettre un micro sur la guitare et un micro sur la voix. Et des fois, j'ai fait des enregistrements où je mets juste un micro. J'aime bien euh, ce côté euh, simple, tu vois, de la prise de son. Où... Et c'est vrai que les gens n'ont pas conscience que, en chantant pas fort, en jouant pas fort, euh, tu peux avoir un son énorme. <rire>